C'est où ma breton, c'est où ma gagne. Bonsoir, nous comptons gagner ensemble avec nous l'émission de Jodi. Bonsoir et bonsoir à vous-même, bonsoir avec euh, tout auditeur, auditrice, euh, Radio euh, Émancipation, 90.7. Donc c'est un plaisir, je dis à vous de euh, participer dans la belle chose, à, dans la grande chose qui est là le cadre. Exalté le nom le nom de l'éternel. Alors, et maître et Bertin, et connais. Nous avons toujours et Bertin, Bertin, adorateur, etc. Mais finalement, c'est qui vrai, nous <rires> Donc, c'est Bertin d'Orville-Mort. Donc, c'est ça qui dans, est dans l'acte de naissance, C'est Bertin d'Orville-Mort. Donc, adorateur, là, il n'y a pas de contenter. toi aussi, il n'y a pas de Mais c'est pour ce que Bon, Dieu confie dans un ministère, pour lui, un ministère que m'a exercé vraiment musique. Donc, c'est ça qui fait son ami au cadavre, à l'orateur, au cadavre et maestro, mais non, c'est Bertin d'Orimard. Bertin Ok, alors, on Bertin Dorimar, okay. okay. eh, eh, Dorimar. C'est qui sont fait comme activité, autre que chanter, qui est ou est même en soi. Très bien, donc, euh, nous avons des voix sont jeunes, même si ce n'est pas sous télévision que nous y sommes, mais nous avons des voix sont jeunes, mais qui sont jeunes qui mariés, qui ont foyer qui a dirigé que bon Dieu l'a nous. En plus de chanter, nous sommes éducateurs de formation, nous étudions les sciences de l'éducation. Donc, dans le temps, nous avons dispensé des cours, euh, des cours de littérature, des cours de guide, de, de, des cours de français aussi. Mais pour le moment, nous ne pas vraiment à exercer dans le dans, domaine dans, dans éducatif, là, même si c'est dans ça que nous avons des formation. Nous sommes aussi nous gagner un studio d'enregistrement, que nous, que nous en travaillons, et côté que nous avons supporté des jeunes talents, même avec moi, des jeunes talents, loin, des jeunes talents qui, qui, qui peut être gagner des inspirations que pour Dieu Bayo, mais malheureusement, peut-être pas manque de moyens pas capable de présenter œuvres ça au grand public. Donc euh, à, à l'aide de studios ça a que Bon Dieu va bah nous, même si c'est n'est pas un studio qui, qui euh, finit de faire des fournis, mais nous avons commencé à offrir des services. Et c'est là-dedans même aussi que nous nous produisons des œuvres que Bon Dieu lui-même inspire. Nous avons persévéré dans l'église de la glace qui est du côté de Boger. Et nous profitons de ça de tout le monde d'Église à côté, particulièrement Pasteur, mon pasteur l'aventure, les euh, nous c'est envoyé dans l'église, il y a une carte la parole de Dieu et nous non, non, gagnons amour et euh, passion pour l'adoration et c'est ça qui fait que nous avons fait d'un ministère ça et nous bail des accompagnements aussi avec des équipes de louanges qui, qui sont responsables pour conduire pour, pour, pour à nos Dieu donc nous bail et puis nous enseigner groupe enseigner nous donc euh, bah, c'est en gros, c'est ça que l'adorateur fait comme activité en plus de sciences de l'éducation que nous étudions. Alors et Dorima, en ensemble et comme ministère de comment, est-ce que sont qui font une famille chrétienne, qui grandit l'église, comment ça a été.. Parce que moi, je crois que ça paraît ton bon matin pour choisir et l'assaut pour mon Dieu qu'il ne soit dans la chambre et qu'ils soient de maintenant, il faut que tout soit Exactement. Donc, tout le monde qui est dans un point, il faut que nous point de départ. Donc, nous, heureusement, nous avons dit que nous fêtons en famille, que nous jouons à la maman, nous jouons à papa, nous allons à l'église. Nous jouons à l'église, nous jouons que les soeurs nous grandissons dans une famille chrétienne, en résumé. Mais nous avons dit ça, nous ne sommes pas tout chrétien donc, même si que nous faisons une famille chrétienne, juin, non, non, et, et nous n'avons pas et nous y j'en dit, mais nous-mêmes nous prenons une décision pour nous remettre oh, eh, ben, jésus qui la vie. c'était dans l'année 95. Donc, euh, bah, j'ai oublié ça, c'était dans l'année 95. Je ne vais pas rappeler une date là, mais c'était un jour mardi. C'était un jour mardi dans l'année 95. Donc, euh, nous, l'Église, nous avons toujours encouragé eh, qui, qui des gens qui sont responsables de groupes d'adolescents, de groupes d'enfants dans l'Église. Pour que vous puissiez faire travail, ça, parce que le travail, ça a une grande et une grande Tout le travail que nous fait pour le Seigneur a une mais euh, toujours vous un encouragement particulier avec mon travail à Timon, parce que je me là que commencer à chanter dans un groupe de monde le groupe de monde qui est à l'intérieur de l'église, télévision, vous à chanter là. Donc, euh, mais, ça, ça, est, ça, vous, exactement, mais Exactement. C'est là que nous avons commencé à chanter, donc, à faire des expériences, à faire devant public pour, pour nous chanter. Après, nous avons été responsables de jeunesse aussi dans l'église. Donc, nous avons profité de saluer toute associations de jeunesse qui a travaillé, qui a fait des efforts. Donc, bien que nous, nous, nous avons remarqué qu'il y a une sorte de découragement aussi, au niveau de jeunesse. Donc, encourager les jeunes, les temps dans l'association juvénile. Donc, c'est là qu'ils sont de commencer à développer les capacités que, bon Dieu, ils dans eux. Mais officiellement, nous avons commencé avec le travail. Ça, c'était en 2008. C'était en 2008 que nous avons commencé une carrière de manière officielle dans la musique, mais c'était au niveau de la ville de Grenaï. Était au niveau de la ville de Grenaïve, c'était à partir d'un concours que nous avons participé, et puis un concours qui a mis en valeur un jeune talent, et puis nous avons participé, nous avons remporté le deuxième prix dans le concours ça, et c'est alors à partir de concours ça, et puis nous avons joué de monde qui a nous, et puis nous même aussi, dans, dans le temps de prière que nous avons passé avec mon Dieu, donc nous avons senti vraiment c'est un ministère, c'est une un, un, un vocation pour nous continuer à chanter pour mon Dieu, et c'est ça que fait à nous œuvrer dans, dans le ministère, ça avec notre travail pour le Seigneur. Donc, euh, pour résumer, c'est de là que nous sortis pour nous arriver là, jeudi à jeudi à notre travail et nous et continuer à livrer nous chaque jour avec bon Dieu pour être capable de jouer nous comme un instrument pour être capable de nos à travers les nations. Le loup,